Bonjour et bienvenue à l'Institut de langue et de culture française de Lyon, ILCF. Notre mission est d'enseigner le français comme langue étrangère aux étudiants internationaux, et cela, quel que soit leur niveau. Nous accueillons à Lyon, patrimoine mondial de l'UNESCO, des étudiants de plus de 90 nationalités, comme vous, et nous vous offrons des cours innovants et reconnus par le label Qualité Fleu. Alors, et si pendant votre séjour, vous preniez un cours de français de spécialité, qu'il soit en entreprise, français sur objectif universitaire, ou encore pour vous préparer à un examen international de français Et si après votre séjour d'études, vous continuiez l'été à perfectionner votre niveau de français L'ILCF est également centre officiel d'examen DELF-DALF. Ce sont des diplômes qui vous permettent d'étudier, de travailler, d'immigrer dans un pays francophone. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour toute information. A bientôt